Bonjour Toujours contente de vous retrouver pour une cinquième euh, séance de Pilates. Aujourd'hui, au travail des fessiers, surtout des grands fessiers. Euh, je vous conseille d'aller voir les vidéos précédentes euh, qui pourront vous aider en termes de, de posture et, et de respiration. Euh, je rappelle simplement qu'il faut inspirer par le nez, souffler par la bouche. À l'inspire, vous pensez à bien remplir les côtes, devant, sur les côtés et derrière. Et à l'espire, on pense bien sûr à serrer cinq terres périnées transverses. Donc j'appelle ça le ZIP car c'est plus facile à dire et c'est plus glamour que de dire euh, stop gas, stop urine et euh, euh, serrer, serrer le ventre. Voilà. Donc euh, cet exercice que nous allons faire s'appelle le pont ou le, ou le shoulder bridge. Donc je vais vous donner plusieurs variantes. que donc, Vous pourrez enchaîner les exercices si vous le souhaitez ou alors euh, donc, les séquencer. Euh, en en faisant peut-être 8 de chaque. Donc on va se placer sur le dos, donc, toujours délicatement. Donc on va se mettre, donc, euh, on va écarter euh, les, les, les genoux et, et les pieds à peu près la valeur de son bassin. On va regarder euh, le plafond, parce que la tête est toujours dans le prolongement du dos. Les bras sont le long du corps. Donc je vais lever le bassin le plus haut possible sans combrer. Donc on essaye d'aligner les genoux, le pubis ou, le, ou les hanches et euh, les épaules. Donc on redescend délicatement à peu près à 2 cm du sol. Donc je souffle en montant. Je pense à serrer mon, mon, mon zip et j'essaye de serrer les deux fesses l'une contre l'autre. Donc imaginons que mes fesses ce sont un casse-noisette. Voilà. Euh, J'essaie toujours de donner des images et on redescend tout doucement en inspirant. Donc, sinon, on peut faire expiration en montant, inspirer en haut, souffler en descendant, inspirer en bas, souffler et contracter. Donc, vous faites 8 à 10, à 10 répétitions. Je réexplique. Donc, un second exercice, on peut également, par exemple, c'est un peu plus difficile, tendre la jambe droite, monter avec la jambe tendue et redescendre à 2 cm. On peut faire la même chose, euh, jambe fléchie, c'est un peu moins difficile, et ou la jambe sur le genou, c'est encore moins difficile. Donc, premier niveau, celui-ci, deuxième niveau, celui-ci, et troisième niveau. Donc, soit en descendant, soit en gardant la jambe euh, fixe. On peut également mettre la jambe à la verticale. Donc, c'est encore un petit peu plus difficile. On peut rajouter aussi les cercles, comme on les a vus dans la, la vidéo précédente. On peut rajouter des battements. On peut rajouter l'essuie-glace. Voilà. Donc, je redescends délicatement. Et bien sûr, on peut faire on doit faire les exercices sur l'autre jambe voilà pour euh, pour le pont donc beaucoup beaucoup de variantes euh, voilà. ou, ou tout enchaîner ou tout séquencé ou tout alterner jambe droite jambe gauche donc je vous dis à bientôt pour d'autres exercices et je vous souhaite un bon travail